blanc dans le tremblement des mouettes et le cœur à marée basse dans une mer sans écume à la lueur d'un phare de pierre dans tes bras qui se consument et le silence qui se fracasse Viens danser des heures sur la terre craque Creve l'âme et se vacarme sans parachute dans la main d'un géant de pierre et les brindilles qui s'acharnent dans les gerçures d'une rose muette et les lianes de ses cheveux viens danser des heures sur la terre Et l'océan qui nous désarme Dans l'aurore qui se bouscule À la porte d'une avatar Que le jour se couvre d'étoiles Qu'une météorite s'écrase Qu'enfin les drames Toi que l'on fuit, toi que l'on suit, toi qu'on murmure, toi qu'on attend, toi qu'on adore, toi qu'on dit, qu'on oublie, que l'on fuit, que l'on fuit, qu'on suit, qu'on murmure, qu'on attend, qu'on adore, qu'on dit, qu'on délaisse, qu'on déteste.